Pour l'instant, j'ai bougé ma chaussette. Typo les gens, euh, vous avez été assez nombreux dans les commentaires de la vidéo du déni et la vidéo du doute euh, à me faire remarquer un truc, en fait, c'est que euh, j'avais pas parlé du syndrome de l'imposteur. Et du coup, ça m'a fait penser, est-ce que c'est vraiment du doute, etc Comment ça s'organise Est-ce que j'en parle Est-ce que je trouvais ça vachement intéressant Et c'est effectivement quelque chose que, que j'ai ressenti de cette façon-là, en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de la légitimité d'une façon globale. Être trans, et comment on aborde notre légitimité, comment on la ressent, comment elle s'intègre dans notre vécu, etc. La légitimité, c'est un truc qui est particulièrement complexe, je trouve, à avoir en tant que personne queer. C'est une thématique qui revient régulièrement... C'est quelque chose avec laquelle on est beaucoup à avoir du mal, et pour moi on est beaucoup à avoir du mal, pourquoi Parce qu'il y a énormément de débats intra-communautaires sur qui est légitime et qui ne l'est pas. Je ferai une vidéo à ce sujet un jour, qui s'appellera le gatekeeping, qui se s'appellera peut-être pas exactement comme ça, mais bref, pour donner une définition hyper rapide, c'est le fait de choisir un petit peu qui est quelque chose et qui ne l'est pas. C'est un peu euh, le videur à l'entrée de la boîte de nuit qui décide qui rentre et qui rentre pas. Sauf que, bah du coup, ça a un impact direct sur nous, c'est que souvent avant de pouvoir se coller nos identités, avant de pouvoir revendiquer les étiquettes, on a souvent l'impression d'être obligé de cocher un certain nombre de cases pour pouvoir se dire légitime, pour pouvoir dire ok je suis ça, ok je suis ça. Et, il y a plein de facteurs en fait là-dessus, il y a notamment le fait que, en tant que personne queer, on manque de bonnes représentations dans les médias, donc c'est difficile de nous identifier à des gens qu'on voit et qui nous sont présentés comme des gens qui existent en fait, vu qu'on est souvent présenté soit par des caricatures, soit on n'est pas juste présenté du tout. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est du coup intra communautaire, je le disais, avec une certaine violence qui est exercée de savoir qui est légitime à se dire par exemple trans ou non binaire, qui ne l'est pas, qui est queer, qui est LGBT, etc. Et là, où même certaines personnes vont prôner l'autodéfinition, par exemple, bah même là des fois ça coince avec certaines étiquettes, certains milieux, certaines personnes tout simplement et tout ce gatekeeping, c'est quelque chose qu'on intègre et qui se greffe aussi à notre imaginaire comme une sorte de, bah qu'est-ce que la société nous renvoie au final. Parce que les communautés queer, c'est une société aussi, c'est aussi quelque chose qui peut faire pression sur nous. Donc on a ce petit gendarme dans la tête qui nous dit « Hey, tu peux pas être trans parce que tu as pas rempli euh, le laisser-passer à 38 et du coup, ça marche pas. » Et du coup, on se retrouve à galérer avec cette notion de légitimité, et à se dire qu'on n'est toujours pas assez. Et du coup, la plupart d'entre nous, on se dit… On essaye de cocher ces cases, on se dit, est-ce que je suis vraiment suffisamment femme pour justifier une transition et être une meuf trans Est-ce que je suis suffisamment dehors des normes de la binarité euh, pour me revendiquer non-binaire Est-ce que j'ai la bonne couleur de cheveux pour être non-binaire Ah Peut-on être non-binaire sans avoir les cheveux verts En voilà une question pertinente <rire> Et du coup, euh, on essaye à tout prix de... De, de jongler avec ce que j'évoquais au tout début de la vidéo aussi du coup le syndrome de l'imposteur qui est cette idée que quoi qu'on fasse on ne fait pas nécessairement pour des bonnes raisons ou alors on n'est pas la meilleure personne pour faire ce genre de choses et en gros c'est diminuer l'intégralité de ce qu'on fait diminuer l'intégralité de ce qu'on est et du coup tout ça ça, ça nous empêche de, de nous voir à notre juste valeur de, de voir nos vrais caractères de voir qui on est en vrai, et pas seulement l'espèce de version médiocrisée qu'on se projette. C'est assez difficile de gérer ça avec une identité queer, qu'on a parfois du mal à assumer, pas parce qu'elle euh, est opprimante, mais tout simplement parce que on ne sait pas si on a le droit, on ne sait pas si on est autorisé. Et c'est hyper violent qu'on se pose ces questions-là. qui est légitime à nous dire qu'on est autorisé à faire des trucs, ça n'a pas de sens. Et voilà, et c'est doublé avec le fait qu'on euh, n'aurait pas le droit à l'erreur non plus. Il faudrait absolument être 100% sûr, alors que c'est impossible, qui, qui peut être 100% sûr de quoi que ce soit, à peu de chose près Quand tu te lances dans cette espèce de réflexion sur toi-même en permanence et où tu mets tout. Euh, en doute dans la balance et où tu te demandes vraiment si t'as le droit de faire les choses, si tu es la bonne personne pour le faire, si tu es légitime à le faire, bah au final, quelque part t'avances pas, tu te lances pas, tu fais pas les erreurs éventuellement que t'as besoin de faire, et, et, et c'est assez... Et, bah c'est nul, quoi. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir aimé euh, les robes et le rose depuis euh, sa plus tendre enfance pour euh, pouvoir se dire euh, euh, une femme. Il n'y a pas besoin de ne jamais avoir couché d'homme pour se dire euh, lesbienne, il n'y a pas besoin de, de se teindre nécessairement les cheveux en vert pour être non binaire. Voilà. Euh, C'était un peu chaotique, mais j'espère que ça a apporté quelque chose. Si vous voulez me soutenir, vous avez tout ce qu'il faut dans la description, puis sans doute à la fin de la vidéo, il y a des petits machins cliquables, etc. pour me soutenir sur Utip. Genre, le moindre euro compte. Vous êtes 3500 abonnés, je serai riche si tout le monde donnait un euro. Et surtout, partagez. Partagez plein. Anyway, je vous fais des bisous. Et puis, tipoui.